Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment flinguer des flics sans jamais, jamais se faire choper Cette astuce n'est valable que dans le jeu, surtout pas, surtout pas dans la vraie vie Alors, je vais commencer par flinguer une innocente Maintenant, je vais changer quelques flics. Et maintenant, je vais rentrer dans le bâtiment et attendre une seconde. Voilà, ensuite je vais ressortir, ils m'ont complètement oublié, et donc je continue à flinguer les flics. Ah Je vais à nouveau rentrer dans le bâtiment, attendre une seconde, et je vais ressortir. Et comme par enchantement, ils m'ont complètement oublié. Ils ont même disparu. Je vais maintenant prendre la voiture de flic, enfin disons plutôt voler la voiture de flic. Et me voilà avec une belle voiture toute neuve de flic. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.